Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation guidée qui vous permettra de rester concentré et de garder les idées claires. En période de stress, de travail mental et intellectuel intense, on peut avoir l'impression de fonctionner en mode automatique, comme un robot, d'avoir le cerveau complètement rincé et de ce fait d'être inefficace, de ne plus rien pouvoir retenir. On peut alors perdre ses moyens et sa confiance en soi. La peur d'échouer ou d'oublier des éléments importants nous envahit et c'est tout le corps qui peut ressentir stress, douleur, tension et fatigue profonde. Pourtant, c'est bien en se focalisant sur ce qui nous parasite que l'on devient moins performant et inefficace. Il est donc essentiel de faire le vide de la tête et de relâcher le corps pour pouvoir garder les idées claires et rester focalisé sur le plus important, votre objectif. Avec cette méditation guidée, je vous invite à faire le vide de l'esprit, à vous détendre et à prendre conscience de votre plein potentiel, pour pouvoir rester fixé sur vos objectifs mais également sur les étapes de votre parcours, et que votre mémoire soit en fonctionnement optimal. Comme à l'habitude, si vous possédez la bougie Les Idées Claires, je vous invite à ouvrir son pot, sentir son parfum et à l'allumer à la disposer dans un endroit en toute sécurité. Mais si vous m'écoutez le soir au moment du coucher, alors je vous demanderai simplement de passer cette étape. De simplement sentir les parfums de votre bougie. Et de laisser le pot ouvert près de vous. Choisissez un endroit agréable, calme, et installez-vous confortablement dans une position assise ou allongée, en prenant soin de veiller à ce que personne ne vous dérange pendant cette séance. Vous pouvez vous couvrir si vous en ressentez le besoin pour maintenir une température agréable tout au long de votre écoute. Commencez par prendre conscience de votre position, des points d'appui de votre corps, Laissez-vous tranquillement guider par ma voix. Déplacez votre attention dans vos pieds. Imaginez que de vos pieds part une vague de couleur indigo et qu'elle remonte en vous au fil de ma voix pour vous détendre et vous relaxer profondément. La vague caresse vos pieds puis vos chevilles, et vos pieds et vos chevilles sont relaxés. Puis elle remonte dans vos mollets le long de vos tibias dans vos genoux. Et vos mollets, vos tibias, vos genoux sont relaxés. Puis cette vague indigo... Détends à présent vos cuisses, le dessous, le dessus, l'intérieur de vos cuisses, et vos cuisses sont relaxes. Laissez votre vague indigo remonter dans votre bassin vos hanches, vos muscles fessiers, votre périnée, tout votre bas-ventre et votre bassin, votre bas-ventre s'en relaxent. Conscience, du bas de votre corps, totalement enveloppé par cette vague de détente indigo. Puis votre vague remonte, caresse votre ventre, enveloppe vos reins, puis vos lombaires, remonte sous vos côtes dans votre dos. Elle longe votre colonne vertébrale de votre coccyx jusqu'à vos cervicales. Elle détend votre cage thoracique à la base de votre cou, et votre buste et votre dos sont relaxes. Sentez votre vague de détente indigo à présent envahir vos mains, chacun de vos doigts, Puis vos poignets, vos avant-bras, vos coudes, le haut de vos bras, vos épaules et votre trapèzes. Vos mains, vos bras, vos épaules sont relaxes. Enfin, laissez votre vague indigo remplir votre cou, votre nuque, remonter dans votre visage pour le détendre agréablement, puis dans votre crâne, sentez votre tête qui se relâche. Votre cou et votre nuque, votre visage et votre tête sont relax. Prenez conscience à présent du haut de votre corps, totalement relâché. Conscience de votre corps tout entier détendu. Et je vais à présent effectuer un décompte de 1 à 5, et à 5, vous serez encore plus calme et encore plus relaxé. 1. Vous laissez cette vague de détente indigo monter en vous, puis redescendre, Au fil de vos respirations. 2. Votre respiration est de plus en plus calme et profonde. 3. Votre vague monte, puis redescend. Vous vous sentez de plus en plus tranquille. 4. Vous flottez à présent dans une douceur infinie. Vous ne faites plus qu'un avec la couleur indigo. Vous êtes parfaitement détendu. Votre corps et votre esprit sont totalement relax, agréablement détendus. Et dans cet état de relaxation très agréable, je vais vous inviter maintenant faire le vide de votre esprit. Imaginez que vous vous trouvez dans un endroit très agréable pour vous. Un endroit que vous connaissez ou un endroit imaginaire. En cet instant, détaillez simplement cet endroit. Observez ce qui se passe. Voyez les couleurs, la lumière, tous les détails visuels. Puis, laissez venir à vous des sons, des bruits reste très agréable pour vous. Peut-être pouvez-vous avoir des sensations tactiles sous vos mains, sous vos pieds. Peut-être même que vous pouvez laisser monter dans votre bouche des parfums ou des goûts précis qui correspondent à cette image. Installez-vous dans cette image, dans cet endroit très agréable pour vous. Et imaginez maintenant qu'à votre droite se trouvent des morceaux de papier et un crayon. Pensez à tout ce qui vous parasite actuellement sans éveiller de sensations désagréables. Vous ne faites qu'un état des lieux dans cet endroit agréable pour vous. Maintenant trois de ces choses dérangeantes. Peut-être est-ce un examen, un entretien, une opération chirurgicale, je ne sais pas, c'est à vous de choisir. Et à présent, inscrivez le premier élément sur un morceau de papier. Prenez le temps de regarder ce mot. Puis, prenez une profonde inspiration par le nez, en imaginant faire une boule de papier bien serrée entre vos mains. Puis... Expirez fort par la bouche en imaginant jeter cette boule au loin devant vous. Et relaxe. C'est très bien. Accueillez le relâchement dans votre corps, dans votre tête. Vous venez de vider un élément, et c'est très important pour vous. Et recommencez. Écrivez le second mot sur un morceau de papier. Regardez bien ce mot sorti à présent de votre esprit. Puis, inspirez en imaginant que vous façonnez une boule de papier entre vos mains. Et soufflez fort en imaginant la jeter très loin devant vous. Regardez cette boule disparaître. Accueillez. La légèreté dans votre poitrine, vos bras, votre tête. Et une dernière fois, écrivez votre dernier mot parasite. Regardez bien ce mot. Il n'est plus dans votre tête. Il n'est plus en vous. Puis, inspirez en imaginant faire votre boule de papier bien serrée. Et expirez fortement en imaginant lancer cette boule loin devant vous. bien, accueillez la libération de votre tête et de votre corps, Relax. vous retrouvez votre respiration naturelle, calme, tranquille. C'est comme si vous étiez en apesanteur à présent, totalement délesté de tout ce qui vous encombrait. Une brise fraîche aux notes de menthe et de cèdre caresse votre visage et entre dans votre tête pour se fixer dans chaque centimètre carré de votre crâne afin de maintenir le calme et la fraîcheur dans votre esprit. Et dans votre endroit agréable, toujours calme et détendu, je vais vous inviter à penser à un objectif important. Peut-être est-ce le passage de votre permis de conduire, le baccalauréat, un entretien d'embauche, je ne sais pas. Laissez venir cet objectif dans votre tête sans créer de sensations désagréables. C'est comme si vous projetiez cette image devant vous sur un écran. Vous êtes calme et détendu. Votre esprit, lui, est très clair. Votre mémoire fonctionne pleinement. Imaginez quelques instants, au milieu de votre cerveau, des engrenages. Qui fonctionne parfaitement, tout est bien huilé. Le mécanisme de la compréhension déclenche celui de la mémoire qui entraîne à son tour. Le mécanisme du stockage d'informations. Dans cette zone de votre cerveau, vous avez enregistré toutes vos données, classées dans des dossiers très bien rangés. Vous savez quel dossier ouvrir pour trouver la bonne information. Vous n'avez aucun doute. Puis c'est maintenant le mécanisme de l'expression qui se met en marche. Vous savez quoi faire ou quoi dire. Ces mécanismes représentent votre cerveau quand vous avez les idées claires, quand vous êtes serein et sûr de vos capacités. Prenez conscience de ce potentiel naturel à l'intérieur de vous. Maintenant, allons plus loin. Toujours rempli de calme et de confiance en votre potentiel. Imaginez-vous au début de votre épreuve. Vous découvrez ce qui vous est demandé. Respirez. Respirez pour garder toute cette fraîcheur dans la tête. Vous pesez chaque mot, chaque consigne, pour en comprendre le sens, l'importance. Et instantanément, dans votre tête, des dossiers sont sélectionnés. Vous trouvez les bonnes informations. Sentez comme il est rassurant de pouvoir compter sur vous-même, sur votre mémoire et votre capacité de raisonnement. Vous ressentez des millions de papillons indigos vous soulever, et vous portez très haut comme en vainqueur pour vous encourager. Accueillez en vous cette force motivante dans votre ventre et votre tête. Et pour fixer cette force de motivation, à mon signal, vous inspirerez en gonflant votre ventre, vous retiendrez votre souffle en vous disant mentalement « Je suis serein, sereine, en pleine possession de mes moyens », puis vous soufflerez doucement par la bouche pour diffuser tous ces papillons indigo à l'intérieur de votre tête et de votre corps. C'est à vous. Inspirez. Bloquez votre souffle en vous disant mentalement « Je suis serein, sereine, en pleine possession de mes moyens. » Puis soufflez pour diffuser tous vos papillons de motivation à l'intérieur de vous. Et relaxe. Savourez comme cet auto-encouragement est agréable, comme il vous porte. de répondre à l'écrit ou à l'oral ou en train d'exécuter brillamment ce qu'on vous a demandé prenez le temps de bien détailler cette séquence étape par étape vous êtes organisé méthodique de vous, ressentez la fluidité comme une onde indigo qui vous traverse de la tête aux pieds pour mieux vous guider sur votre chemin. Bravo, c'est très bien. Emmené par vos papillons indigos, votre moteur de motivation intérieure vous venez de vous prouver que vous étiez capable de réussir, de garder le contrôle, de rester serein, dans votre plein potentiel. Et que chaque étape du chemin, compte tout autant que l'objectif à atteindre. C'est en restant centré sur ces étapes que vous pourrez garder les idées claires sans crainte de vous perdre sur votre chemin pour atteindre votre objectif. Accueillez en vous cette satisfaction personnelle, cette fierté pour vous-même. Installez ces sensations très agréables dans une partie de votre corps, dans laquelle vous pourrez revenir pour les retrouver au naturel dans votre quotidien. Peut-être est-ce dans vos tempes ou dans votre gorge. Inscrivez ces sensations très agréables à l'endroit de votre choix. ressentez pleinement votre potentiel, vos facultés de mémorisation, d'organisation, de concentration. Il est maintenant temps de revenir à votre réalité. Vous allez pouvoir, si vous m'écoutez en journée, revenir à vous tranquillement, en bougeant d'abord vos pieds puis vos mains, en vous étirant, en baillant peut-être. Quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux, mais si vous m'écoutez en soirée, Je vous laisser guider par ma voix encore un peu pour vous laisser partir dans un sommeil profond et réparateur. A bientôt.